La naissance appelle la mort pour que la vie suit son cours. Tu es la meilleure des vies qui rend les vies naturelles. La mélancolie t'embellit, plus belle polie dit jolie. Tu es la beauté elle-même qui a porté mon poème sur le plus haut des échelles. ta belle beauté plus belle, que toute belle beauté femelle, celle qui n'a pas la tienne, ne verra jamais le miel. Tu es l'arrivée du matin, après vingt années de nuit, ta peau et scintille, très belle, vivante et réelle. J'adore voir ton visage, qui donne un sens à ma vie. Tu es le fruit de la mort, qui marque la vie éternelle. Tu es la couche qui protège, la vraie couleur de la neige. Comme le soleil et la lune, je suis ton nom, mademoiselle. Tes yeux similisent l'univers, même l'océan et la terre. Je suis au-dessus des planètes, Reviens, Marion, je t'appelle Bien que près de moi tu es loin, Tu viens de marquer des points, Mon âme a conquis sa femme, Soumise à la grâce du Ciel. Bien que près de moi tu es loin, Tu viens de gagner des points, Mon âme a conquis sa femme, Soumise à la grâce du Ciel. soumise à la grâce du ciel,